Demande 41 Le Renouveau, la Génération Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour Toi qui es tout-puissant, que ta grâce descende en moi totalement afin que ma terre intérieure reverdisse et offre ses plus beaux fruits. Répare et fertilise de ton amour éternel ce qui a été abîmé, détruit et souillé, afin qu'il soit neuf à nouveau et étincelant devant l'éternel et pour l'éternité. Béni sois-tu infiniment pour l'éternité merci